Bon, Noz est pas mal. Noz, c'est toujours cool. Il y a pas Murloc. Intéressant. Il y a pas Murloc et Mecha. J'aime bien les lobbies sans Murloc et Mecha. Euh, quand il n'y a pas Murloc et Mecha, on peut vouloir jouer dans la taverne 6. Et j'avoue que Mayev c'est un perso qui peut être intéressant pour aller dans la 6. Avec son pattern. Donc, on va partir sur la petite Maiev. Oh, vamos. Ok, ok. Ça, ça me plaît. Euh, ça, ça me plaît quoi ça bah, J'ai un super départ. Je pense que je vais plutôt piécer là-dedans. La question c'est est-ce que lui on l'achète En fait sur le tour 5 ce sera pas horrible. Je sais pas. Je sais pas si c'est si bien avec ce perso. Je pense qu'on va juste prendre ça. Et on va pas prendre les clients. pas choquant hein, Mais c'est juste que... Quand on aura une pièce flottante, le pouvoir, on a quand même envie de le rentrer. C'est un peu comme Rafam. Genre, typiquement, on a quand même plus envie de faire pouvoir que prendre le plus 1, plus 2. Ok. Donc, ça, c'est des cartes qui sont intéressantes. Parce que bah, c'est la tempo qu'on cherche avec Maiev. Vu qu'on a envie de se projeter dans la taverne 6. Donc, on va prendre le petit scolaire ici maintenant. Et il euh, y a un peu deux écoles ici, soit on prend l'emprisonneur mais qui arrivera dans trois tours, soit on le prend tout de suite pour la tempo. Je crois que ça me choque pas de le prendre dans trois tours. Comme ça on peut essayer d'avoir un deuxième petit scolaire et comme ça on, ça nous permet de voir un peu plus de cartes en ne gelant pas le, le chaton. Donc ça me va. Donc il y a quoi en 6 qui peut nous intéresser Bon évidemment il y a le démon. Avec le gang groupe terre, il y a euh... les Nagas possiblement, il y a le fort mobile surtout. Ah dommage. Dommage, dommage. C'est à qu'il soit resté un hein, avec une tempo comme ça lui. C'est super étrange. Voilà on va faire un roll, la question c'est est-ce qu'on veut pouvoir dans l'élème Bah c'est pas choquant. Je pense que c'est pas choquant Pirole. Super, il y a qu'un seul achat ici, donc c'est cool. Le petit emprisonneur. Et là maintenant, on va regarder parce que aussi bien lui, il décide de faire la fameuse stratégie 3-on-3. Et dans ce cas-là, il n'y aura pas besoin de... Il n'y aura pas besoin de jouer ça. Parce qu'en fait, si up, en... sans jouer emprisonneur, on gagne le combat. Après, s'il si ne l'up pas, il va falloir jouer, sinon on va perdre. Donc... Euh... Vous voyez ce que je veux dire En vrai on, déjà il y aura la quête et il y aura le, le, le, un autre petit scolaire. Mais malheureusement il a l'air de vouloir rester dans sa taverne 2 donc écoutez euh, je vais juste jouer l'emprisonneur et puis voilà. Comme ça je, je pense qu'en termes de tempo je suis supérieur à lui. Merci Okinoa. Merci beaucoup Ça fait 37 mois déjà que tu me soutiens euh, donc c'est grâce à toi entre autres que depuis 37 mois je peux continuer mon activité merci beaucoup. C'est super généreux. J'espère pendant encore longtemps. Euh, merci à euh, TipTopMS. Et hop, un indépendant qui soutient l'indépendance. Bah, merci à toi. Merci beaucoup. C'est gentil. Et t'es indépendant dans quoi Bon. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal du tout. Il n'y a pas Murloc. Donc les démons sont au-dessus. C'est un truc que vous me demandez, de... que vous demandez souvent sur YouTube. Euh, c'est euh... pourquoi est-ce que tu dis qu'il faut jouer big quand il n'y a pas Murloc C'est parce qu'en fait, les Murlocs, ils ont le poison. Et donc, jouer des archétypes juste big à base juste de, de grosses stats, ça se fait péter par les poisons. C'est pour ça. il n'y a pas de murloc, en gros, on va plutôt jouer big. Donc là, on va prendre ça, je pense. En plus, ça se fait pas forcément forcé. Bon. Ce n'est pas des cartes incroyables. Je me dis, est-ce qu'il ne faut pas pouvoir là-dedans et faire un roll Comme ça, on roll dans la taverne 1. Parce qu'en fait, j'ai pas envie de roll dans la taverne 2. Parce que là, en fait, je peux faire... On a dit que c'était pouvoir là-dedans. Roll. Ok. Bah, en vrai, c'est bien. Donc, ça fait ça. Ça. Ça. Ça. Ça. Ça. Ok. Donc, euh... Donc, là, au prochain tour, on a l'emprisonneur qui arrive. L'avantage, c'est qu'on aura des pièces qui vont arriver. Et grâce à ces pièces, on sera, on n'est même pas obligé de faire pouvoir d'antiscolaire, parce que sinon il arrive quand même dans longtemps. Sachant que là maintenant on va rafam curve. Donc en fait c'est possible que juste on continue à le geler, afin de, de l'acheter au moment où on va up, grâce aux petits LM bleus, vous voyez. Je vous souhaite un bon combat. Merci euh, M4. M M4K Gora. Merci à toi pour le prime. Merci beaucoup, c'est gentil, merci infiniment. Et bienvenue. Salut Thomas, comment ça va Pas de neuf. Si jamais le reportage est sur YouTube. Ah le reportage sur serre, sur la chaîne de Loïc. Ah ok. De Loïc Zant. Ok. Et je regarde d'habitude dans le carré. J'ai juste pas fait gaffe mais je regarderai ce qu'il y J'aime bien en général ce qu'il fait. Ok donc on va pas tripler tout de suite. Hein. Le trip va bah, nous permettre vraiment d'aller chercher notre taverne 6. Donc là on va faire ça. On va geler. On, voilà c'est ce qu'on a dit. Oui hein. oui ouais, c'est intéressant parce qu'en fait dès le tour 2 on sait. En fait dès le tour 0... On sait la curve qu'on va prendre et grâce à cette curve et cette connaissance de curve on, sait, on connaît notre tour 4, T5, tour 6, tour 7. Donc on connaît tous nos tours d'avance. Donc en fait c'est plus, plus tranquille. Comme ça ça nous permet de, nous, de garder un peu de concentration sur les tours clés genre 8, 9, 10. Donc là on va faire ça. Comme ça ça stack les petits lots. On va pouvoir dans le 3-2 parce que comme ça si on trouve le fort mobile on aura le taunt. Et puis en termes de tempo, vous voyez, on n'est pas si mal, hein. Grâce au t J'ai Nozbleed, je l'ai déjà vu, ouais. Nozbleed, j'adore, c'est un reportage reportages préférés, ouais. très sympa. Gestion de patrimoine, ok. En indépendant, ok. Et c'est bien. T arrive bien à en vivre. Ou c'est chaud. Ok, on est devant, en espérant qu'il détruit un maximum de créa pour ça. Vous voyez que T-Scolaire était nul Je sais pas qui t'a dit ça, mais il est sûrement très mauvais. T-Scolaire <rire> est très très fort pour la tempo. Ce n'est pas une carte de construction, mais c'est sûrement la meilleure carte de tempo du jeu. Donc là, on fait ça. Ça. Et au prochain tour, on va chercher ça. Et là, on va pouvoir dans... Faut faire attention hein, au nombre de cartes. Quand taverne 6, y a, si jamais on est, vous êtes taverne 6, il y a 6 cartes. Même taverne 5, il y a euh, 5 cartes. Donc en fait, si vous faites 3 pouvoirs, à un moment vous êtes bloqué, bref. Mais là, euh, pff, pas trop. J'en fous un peu de tout, donc on va prendre ça. Ok, Doki. Ça tient, ça tient. Merci, Royandril pour le prime, c'est gentil, 25 mois déjà, merci à toi. Bon taverne 3, lui, c'est un petit peu embêtant. Normalement, il est censé quand même. Oui, pour la tempo, mais après, je parlais. Après, bah après, c'est une carte de. C'est une taverne 1, donc euh, t'as aucune taverne 1. Qui existe dans un archétype euh, un archétype final taverne 6 je, je comprends pas trop la question donc pour la tempo oui mais bah, je sais pas affine ta question ce sera peut-être mieux et, euh, et sinon euh, non le scolaire est une excellente carte de tempo dans des, des patterns précis en gros Ok, c'est cool, ça on passe. Bah, on a du mal à faire ça, le gars. Il, il, on tombe pas, pas contre des adversaires qui nous tuent des choses. C'est presque un peu relou. C'est vrai, hein. C'est trop bizarre, hein. 3 tours de faire que 10. Ok, lui il est parti. Frédéric Fellman, là. Euh... Donc là, c'est quoi C'est ça. Ça. Ça. Ça. On va chercher notre taverne 6. Standard. Faire le fort mobile. C'est ce qu'on veut. Il n'y a pas Murloc. On va partir là-dessus. Après, on peut. Gare est excellent également. Gare est vraiment excellent également. Le problème, c'est que là, on n'a pas d'ossature. Je pense que fort mobile, c'est toujours, toujours strong. Surtout avec ces deux petits loups. Donc, ce sera fort. Et. Euh... Et là c'est pas évident parce que les gouttes on pourrait les garder pour essayer de tripler au prochain tour. Les gouttes, en soi la goutte elle apporte pas grand chose, c'est juste un 2 de puissance. Parfois elle peut apporter par rapport à la quête, faut compter. Voilà on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc en fait on est à 8. Donc même si on joue la goutte, on serait à 7 plus 2, 9. Donc dans tous les cas on n'arriverait pas à la Quista. Donc la goutte là ici on la laisse de côté et puis on fait juste cela. Écoute, pour le moment, c'est pas toujours simple, mais j'ai bossé en banque et en cabinet et mes valeurs m'ont incité à devenir mon propre chef. Et je suis bien mieux comme ça. Vive l'indépendance. Oh c'est agréable d'être indépendant. C'est compliqué au début. Et parfois, le début est long. <rire> ça dépend des métiers, mais... Vrai, Moi, ce que je connais, c'est streamer. Et c'est vrai que streamer, il faut bien 2-3 années avant de commencer à en vivre. quoi. faut être résilient, on va dire. Bon, il nous massacre, cru hein. Pas gentil. Enfin, dommage, hein. franchement, c'est cruel, là. C'est un peu cruel, j'avoue, cette quête qui arrive jamais. Ok. Euh, bon, ça, c'est un taunt. Ça marche bien. Bon, ça, c'est cool, mais pas assez, non. De toute façon, on va rester dans la taverne. Et en vrai, il y a un démon qui est très intéressant ici dans le spot. Hein. Ça, ça peut donner un triple. Plein de trip d'ailleurs. Alors, bon, celui-là, on va prendre l'info. Deuxième fort mobile, c'est Vamos. Euh, Jean. Théotard. Théotard peut être sympa, mais j'ai trop de races. Faudrait limiter les races. Je pense qu'on va prendre Jin. L'idée c'est qu'on va taunter des démons. Ça c'est pas mal, hein. Ça ça peut faire des triples. Je fais ça. Ça, ça, ça, ça. Ça. Ça et ça. de ça, toute façon on va le tripler à un moment donné. Euh, j'aime bien l'idée. Écoutez, j'aime bien l'idée. Bon là il y, y en a 5. Donc lui il y en a un qui proc pas mais c'est pas grave. J'ai quand même envie de commencer à texturer un peu euh, Multirace. Je pense que ça peut avoir plus de sens pour la Mounted plus tard. Bon, enfin, c'est dommage, là, le jean il a pas pris de stats. Alors, la 6-4, ça sert à rien. J'ai déjà trop de râles d'agonie. Il faut, com faut commencer à texturer le, le, le, le level supplémentaire, là, en fait. Tu vois. Salut, Citrouillandive. Ça va très bien, et toi Ok, super, la tempête. Après on est dans une situation où on peut aller chercher la taverne 6 On peut être dans la 6 là je pense La petite faux Mais bon Faut pas s'enflammer non plus Après on a une bonne Ok Bon ça c'est cool C'est dur de virer des cartes mais ça c'est bien est que c'est si bien On vire quoi Vers le lui Alors je vers les deux petits loups Ou je vers le petit scolaire Bon, ça paraît un peu dingue, mais je vais virer T-Scolaire, je vais faire ça. Je vais virer un comme ça. Non, plutôt un comme ça, en fait. Normalement, on a un triple avec ça. Ok. On va voir ce qu'on a, en fait. On va prendre l'info, en fonction on fera up ou pas. Euh, bon, Uther, c'est cool. Alors, on va chercher d'autres comme ça. Ça, ça fait des pièces. Ça, c'est une carte qui existe. Pas sûr qu'elle m'intéresse, mais elle existe. On peut lui si on veut. Je pense que c'est ok. Des pièces pour plus tard et on vous donnerie Ok. Ouais en fait on va commencer à step, step up la, step, euh, set up la main titre comme je disais. Je pense qu'en termes de stats on est pas mal. On a de la, on est, on a de la puissance. On a le bran qui fait des pièces avec les.. Les, les, euh, les dragons et les élèves Ok, bon on prend, pas, on prend pas de temps, on prend pas de temps, ah si quand même il est 6, <rire> on est à 14, c'est quand même à peu près ok, on est déjà top 4, ça va super vite, et là maintenant on va falloir faire de la magie, bon ça ça marche très très bien avec euh, Théotard, mais on n'a pas Théotard, donc on va juste roll, Il s'il y a des, des setups ou on le prend pour le triple. Ça c'est bien avec Bran, il fait plein de, plein de PV. Il fait beaucoup beaucoup de PV. Ça ça fait des pièces. On peut le virer. Ah non il y a lui. On n'a pas envie de le manger donc on fait ça. Euh... On faut aller vite hein. On va le tripler lui. On va le tripler. On a nos 4 enfin, nos, nos taunts. Peut-être ah, euh, peut Zap. Mama, après, elle marche bien avec démon. Mais je pense que Zap a plus de sens dans ce spot. Je pense qu'on va jouer un démon. On va juste faire euh... ça et ça. Et on va faire ce, ce truc-là. Ça peut être un peu chaud, là. On a fait beaucoup de stats rapidement, mais. Euh, il a pas un board si gros. Il a pas un board si gros. Ouais, super. Enfin, il a gagné, hein, contre deux adversaires, donc c'est quand même bonne, une bonne nouvelle. Après, on est tour 10. On a... Là, le bras il sert vraiment que à faire de, de la mana. Et c'est vrai qu'on peut le virer. Après, on a pas mal de slots disponibles. Genre, hein. le Zap peut virer, l'autre. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent partir. Là je le garde, je peux le tripler accessoirement. Quand Groptern ne nous intéresse plus là. Quand -terne, je pense que quand ne nous intéresse plus. Ah, enfin, c'est trop tard. On est trop avancé dans la partie. OK, bon ça ça nous intéresse par contre la maintienne. La maintienne on prend euh... Ça fait pas tant de stats. On va faire des pièces. Ça c'est ok. Ça c'est de la stat. Ah peut-être on va les jouer hein. Ouais, pff, non. Pas maintenant. Dommage. <rire> Elles sont belles. Et je pense pas. Après Bran ça marche bien que Minirag aussi mais bon. Au moins il faut faire des choix. Au moins il faut faire des choix. Ok. On va sûrement virer Bran je pense maintenant dans ce spot. Ouais on va sûrement virer Bran. On va prendre lui. On va faire des, on va faire des pièces maintenant. Ah ça compte lui C'est hein. ça J'aime bien ça ouais, C'est que contre lui en fait Parce qu'il a bouclé miroir donc il doit avoir quelques boubous Et après en termes de stats on est un petit peu devant On est juste au dessus de sa range Donc on devrait euh, gagner voire même peut-être le faire exploser Vu que la Monted est au fond Pour qu'elle meure meurt pas OK là ça passe ah ils ont pas encore euh... <coughs> ils ont pas encore amélioré l'animation la, parce que l'animation elle fait bugger un peu vous voyez on a perdu deux secondes pas très grave mais euh, bon là on va prendre les bricailles joue il joue des bêtes euh, et lui il joue des euh... bon ça c'est très fort on veut les deux on va sûrement virer ça et ça on a des pièces on a plein plein plein de pièces Après, contre bête, mais je pense qu'il joue big Bet. Genre à base des gold rings et tout. Donc je pense que ça a quand même du sens, les Leroy. Ouais, je pense que je le bats pas quand même, hein, mais. Je pense qu'en termes de stats, je le battrai pas. On verra. On peut prendre ça pour le prochain combat. Parce qu'on sait que lui, il a des... des créatures qui ont. Déjà, il a la vache, la dame vache. La dame vache, elle a des boubous divins. Donc, je pense qu'on va prendre une liée contre l'autre. Si jamais on le passe, lui. Je pense que c'est un spot où on peut commencer à essayer de tripler Héroïne. Hop là. On va prendre un roll. Non, on va garder la pièce. Donc on va faire euh, Leroy. Leroy. Protection. Protection. Et puis il faut espérer avoir de la chance sur la Mounted. Et puis il faut espérer que ça suffise, mais je suis pas sûr. Je vais mettre un... Pourquoi je mets un Leroy first Alors Je vais mettre un, enfin, un monstre first, genre ça. Et je mets un Leroy en anti-cleave et un Leroy comme ça. Je mets des Leroy en anti-cleave, je pense. Si jamais il a des hydres. Bon, je suis pas sûr que ça passe. J'ai l'impression qu'il a monté des tonnes. Et on verra. En tout cas, voilà. Ça c'est cool parce que je sais qu'il jouait ça. Et ça, pour le coup, il n'y a pas de résilience, il y a juste beaucoup de stats. Donc, beaucoup de stats, ça peut quand même le faire. On, va, on, va, on verra, on verra. Il va falloir qu'on tape bien. Bon, l'avantage c'est qu'on a Fury devant, c'est génial. Ça c'est génial. Ok, super. Bon, ça passe. Bon, on ne le tue pas, par contre. On aurait pu, hein. Bon, on le tue pas. Mais en tout cas, le placement était beau. et. Bon, en général, bête, top 3, c'est jamais bête avec Mama. Bête avec Mama, fait, ça fait top 4, mais c'est nul. Bon, contre lui, on a dit qu'il fallait un tunnelier. Donc, contre lui, il faut un tunnelier. Euh... Bon, J'aimerais bien je trouve un autre fort mobile et le triplet. Donc on va juste virer un truc, mais... Est-ce qu'on... Ouais. Faut des briser brises Kai. Euh, Est-ce qu'on peut pas un, un, un zap contre lui En vrai, si on attaque first, c'est bien. Hein. C'est jamais pour la finale. On va commencer à prendre zap pour la finale, si finale il y a. Virer Heroy. Je lui, ça augmente ses probas. D'avoir euh, le, le boubou divin. Euh, je vais les manger maintenant. ouais ouais lui il meurt sur euh, tunnelier après je peux mettre les first faut voir faut voir si on a mieux après si on a pas mieux euh, tu vois il ouais, n'y a pas mieux donc je vais sûrement quand même faire juste ça et ça après zap euh... non c'est juste ça et ça je pense Ok. On va juste faire ça. en espérant en passer. Bon, oh, le, le Leroy s'il tape dans euh, T-Scolaire, c'est super. Bon oh, ça c'est le pire hit de tous les temps. Waouh, deuxième pire hit. On n'explose pas sur ces hits. À moins qu'on soit large devant. Je pense qu'on est devant mais pas large. On est pas devant. Par contre on est dans les 27%. Ouais on est dans les 27% je crois. Ah peut-être pas sur ce hit. Bon, une chance sur deux. À gauche. Raté. Et re-raté. Ah non. Ah non, on s'en sort. Bon, dommage parce qu'on était en l'an 27 sur les trois premiers hits. Et ensuite on s'est un petit peu rattrapé entre guillemets. Bon. Héroïne est mieux. Bah, le truc c'est qu'Héroïne elle est meilleure contre l'autre. Parce que là maintenant je joue contre le mort. Donc j'ai un tour où je peux souffler. Et là maintenant les deux ils vont s'éliminer plus ou moins. Donc on va prendre la même tile Là, on essaye de tripler nos cartes. Bon, lui, on est d'accord, on, on, on, on le bat tout le temps. Ça, c'est bien. Donc, en gros, le tunnelier, il va servir contre la dame, mais il va pas servir contre l'autre. Le Leroy, il va sûrement pas servir dans aucun spot. Donc, on, je crois que c'est Leroy qui vire. Ah on achète. Ça en vire, ça en vire, ça en vire maintenant. On que vous pouvez obtenir un gagnant. Ah euh, ouais bon, ça mérite d'exister mais... <rire> bah si, si ça donne un fort mobile, si ça donne un zap. Vous voyez il y a quand même des cartes qu'on qu recherche bah, toute ma vie. Bon bah ça, accessoirement, on pourrait peut-être le tripler. Ok, on reste comme ça, il hein. n'y a même pas besoin de jouer des cartes, hein, je pense. En vrai, le zap, il ser... si le Zap, on a dit qu'il servait. Oh, c'est rigolo. Ah non, je peux jouer le jean. Ça fait des pièces. On va jouer le jean, je crois. Ce pas un pour les ok. Euh, ok, bon, on va voir contre qui on joue. Ça dépendra. Salut Adès du 02. Coucou Fichou, ça l'a fait au moins deux ans que je ne suis pas venu. Sache que t'es encore plus beau, plus drôle et plus charismatique qu'avant. Tu m'impressionnes. Je t'aime. Ah, oh, c'est gentil, merci. Bah merci beaucoup. En général on dit pas merci à quelqu'un qui nous dit je t'aime mais... <rire> mais.. Merci c'est super sympa, ça fait très plaisir, merci à toi. Et c'est pas bien par contre que tu sois pas venu pendant deux ans. Qu'est-ce qui s'est passé J'espère que t'as eu une grave maladie hein. <rire> Sinon tu t'as pas d'excuses hein. Ok Bon ah, je vais finir 3, non. Euh, les bêtes. Bon, contre les bêtes, il n'y a pas besoin de ça. Ça, oh, ça a le mérite d'exister. On va virer ça, on va jouer, zap, et, je, et la boule de serviteur va aller sur zap. Vous allez voir, je vais être assez étonné pour le coup. Easy. Ok. <rire> Faut facile ce jeu en fait. Faut des furies, des vents sur mes cartes. Par contre je sais pas si je prends héroïne ou si je joue minted. En fait les deux ont un peu le même tap, le problème c'est qu'il y a des repop dans mon deck. J'ai l'impression que Monted est juste meilleur. Ouais. Je pense qu'il faut genre Fury des vents sur la plus grosse. C'est un peu bizarre mais... En vrai je peux le battre, j'ai que des cartes counter. Tu pourrais dire je t'aime aussi bah ouais mais je le connais pas Faut lui mentir quand même Ce sera un manque de respect Je l'apprécie mais <rire> Faut lui dire que je l'aime Faut attaquer Premier s'il te plaît Bon On gagne Non Pas en vrai Non on gagne pas GG Dommage une belle... Franchement c'est une belle troisième place hein mais vous voyez, on a vraiment eu plein de cartes counter. On a eu le zap. En fait, c'est vraiment la game des cartes counter. Le zap, le tunnelier, les briser dans le bon match-up. Mais voilà. non on n'a pas eu staté assez. On n'est pas parti sur la compo A qui était à base de grand terre et montait beaucoup, beaucoup, beaucoup de PV. Tous nos adversaires avec leur compo parfaite. Nous, on avait une compo qui était hyper intéressante, mais qui a vite perdu de puissance parce que j'ai pas pu tripler mon fort mobile. J'ai pas pu trouver. Euh, ouais c'était surtout Fort Mobile hein. Je pense qu'un deuxième Fort Mobile j'aurais monté beaucoup plus de stats Et avec ma connaissance de card counter Je pense que j'aurais sûrement gagné ce lobby Mais c'était pas mal hein. Vous voyez Maiev Maiev c'est dingue hein. Là, y avait... Après Maiev je la prends pas s'il y a Murloc Parce que Murloc j'ai pas envie d'aller chercher la 6 J'ai envie de m'arrêter sur Murloc Enfin à part s'il y a Bet et Mecha Mais même s'il y a Bet et Mecha Jouer forcément big Ça a pas trop de sens parce que Mecha Tempo early peut te battre donc en fait, c'est vraiment le spot parfait pour moi pour jouer Maiev. Il n'y a pas Murloc, il n'y a pas les mechas en mid-tempo. Il n'y a que Bet, mais Bet va quand même tendre à cause de l'archétype big, enfin de la méta big euh, là, va tendre vers combo. Donc en fait, euh, la, les adversaires, bah, ils le savent, c'est des, des top Europe aussi. Donc en fait, ils montent vite pour aller chercher les 6, sauf que nous, on est plus fort là. On est à le meilleur perso hein, pour aller chercher les tavernes 6. Et... Euh, parce que vous voyez, on, est, on a pratiquement 100% de taverne 6 avec ce perso. Et de la tempo. Là, c'est juste que voilà, à un moment, on s'est essoufflé, on n'a pas trouvé nos cartes. En fait, on a eu de la malchance dans notre, dans notre game. Mais on était pas si loin, finalement, d'accrocher un petit truc. Je pense que top 2 aurait été un peu mieux payé.